Bonsoir, bienvenue à tout le monde. Euh, alors, avant de commencer ce live meeting, on va faire un petit test de son vidéo. Est-ce que vous voyez bien Younes et moi Et est-ce que vous m'entendez bien Voilà, vous avez l'onglet chat, enfin, oui, l'onglet chat à droite, le, dans la barre à droite où vous pouvez répondre. Super, parfait. Bonsoir, Franklin. Bonsoir, Vincent. Euh, bon, bah, génial, alors on va pouvoir commencer cet événement. Euh, alors pour ceux qui connaissent pas encore Lita, eh bien. Euh euh, ben alors Pour ceux qui connaissent pas encore l'ITA, euh, l'ITA c'est une plateforme d'investissement solidaire. Donc euh, en fait l'ITA on permet aux particuliers aux professionnels d'investir dans des entreprises d'impact social, sociétal et environnemental. Euh, voilà Concrètement en fait ça vous permet d'investir dans des entreprises euh, dans des thématiques très variées. Hein. C'est des thématiques comme euh, l'alimentation, l'insertion, les énergies renouvelables, l'économie circulaire, la santé, la solidarité. Euh, et dans ce cadre là en fait on organise une levée de fonds avec Rue Tabago donc cette fois-ci dans la thématique euh, de l'alimentation. Pardon, euh, dans la thématique de l'alimentation, euh, et dans le cadre de cette levée de fonds, en fait, on organise un échange avec Younes, qui du coup est cofondateur et directeur marketing de l'entreprise Rue Tabago. Euh, du coup, pour cet événement, dans un premier temps, Younes va vous présenter euh, l'entreprise, l'impact, le modèle économique, et ensuite on va avoir une partie un peu plus dynamique, où vous allez pouvoir directement poser vos questions euh, à Younes, monter sur scène et échanger en live avec lui. Voilà. Alors, pour poser vos questions, vous voyez, à droite, vous avez un onglet qui s'appelle « Questions euh, ». N'hésitez pas à les poser là-dedans. Vous allez aussi pouvoir voter aux questions qui seront posées et on traitera les, euh, les questions dans, par ordre de vote. Euh, L'onglet chat, c'est plus pour des échanges plus dynamiques entre vous et entre nous. Voilà. Tu peux y aller, Younes. Ok, bah merci. Bonsoir tout le monde. Euh, je vais partager euh, les slides. Donc, Je vais plus vous voir, je ne vais pas voir les questions, etc. Mais une fois que j'ai fini, euh, je, je reviens en mode normal. Donc, euh, voilà. Euh, donc, euh, bah, Rue Tabago, avant tout, c'est euh, une aventure entre trois personnes, donc Pierre, Mathieu et moi, parce qu'on est trois euh, cofondateurs. Euh, euh, ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est moi qui les représente euh, pour cette campagne de levée de fonds. Euh, moi, je me charge de toutes les questions, levée de fonds, financement, euh, marketing, communication. Pierre, il s'occupe de toutes les questions plutôt opération, délivrerie, logistique. Et il est aussi le président de la société. Et Mathieu, c'est notre CTO, donc il s'occupe de toute la partie digitale et informatique. Et on s'est rencontrés en 2000... Euh, 4 ans avant 2007, donc en 2012, dans un cabinet de conseil qui s'appelait Pramana, où on était consultant en architecture des systèmes d'information. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus, dans un cabinet qui se voulait justement euh, vouloir faire le conseil autrement et qu'on a appris à se connaître et qu'on a on a découvert que c'est compliqué de faire de l'impact euh, via du conseil parce qu'on ne maîtrise pas tout ce qui se passe derrière, euh, parce qu'on travaille avec des clients et on n'a pas la visibilité, la transparence sur tous leurs process, leurs procédures et, et, et le pourquoi du comment. Et donc, on avait envie de, de maîtriser notre chaîne. Donc, d'ailleurs, ça va se voir dans toute l'ADN de Rue Tabago, c'est de vouloir maîtriser la chaîne de A à Z. Donc, on a voulu créer... Une entreprise, au départ, on ne savait pas dans quel euh, secteur ou quel sujet. C'était plus l'envie d'entreprendre et d'entreprendre sur quelque chose, donc quelque chose qui aura un impact concret. Et, euh, et donc, on a attaqué par la consommation parce que c'est quelque chose qui nous parlait à nous trois. C'était un point commun, c'est la frustration de ne pas trouver les bons ingrédients, d'avoir du gaspillage chez soi, de trouver les bonnes recettes, le bon équilibre alimentaire, etc. Donc, on a voulu trouver une solution d'abord pour nous et ensuite euh, bah, pour tous ceux qui nous ressemblent. Donc, euh, pas mal de gens en France. Euh, donc je vais commencer un peu euh, à parler de notre euh, business, de notre entreprise donc euh, cette année on va finir à, à peu près à 4 millions de chiffres d'affaires, euh, plus de quasiment 2000 abonnés actifs en euh, à la fin de l'année et euh, depuis le lancement de Rue euh, c'est 900 000 repas, ce slide, je le mets à jour régulièrement parce que dans les premiers slides qu'on a envoyés à l'ITA, c'était 750 000, mais ça progresse très vite. Donc, on est à 900 000 et le euh, millionième repas, je pense qu'on l'atteindra avant la fin de l'année. Donc, voilà, ce qui sont des repas bio euh, anti gaspi qui ont été livrés partout en France. Euh, donc, Rutabago, notre projet s'inscrit dans une tendance forte, c'est la transition alimentaire que l'on peut définir comme manger mieux, plus sain, plus bio. Or, bah 70% des Français sont inquiets de ne pas réussir à se trouver des aliments sains qui leur permettent de faire cette transition alimentaire. Euh, et ce chiffre-là, on le suit depuis 5 ans, depuis le lancement de Rue Tabago. Il y a plusieurs euh, études, indicateurs qui le suivent, et on est assez constant, et euh, c'est un peu inquiétant parce que quelque chose qui est censé être une source de plaisir et de partage est devenu une source d'inquiétude. Euh, donc, cette charge euh, mentale, elle est euh, non négligeable. D'abord, il faut s'approvisionner en aliments bio, de manière responsable, euh, suivre les saisons, mais aussi faire attention à ne pas gaspiller. Ensuite, il faut préparer des repas sains et de qualité, et donc choisir des recettes équilibrées sur le plan nutritionnel. Et euh, ensuite, après la planification des repas et la corvée des courses rend tout ça encore plus complexe. Donc, pour trouver une solution, on a créé Rue Tabago avec euh, l'idée de de penser usage et client donc euh, ça c'est un nouveau, c'est un peu un concept qu'on a créé nous-mêmes euh, euh, et que je vais l'expliquer un peu plus c'est que euh, traditionnellement quand vous faites vos courses vous devez choisir tout seul les produits que vous mettez dans votre chariot donc euh, vous achetez des courgettes, des tomates, de la viande etc. mais sans euh, avoir un lien direct avec l'usage que vous allez en faire c'est-à-dire que, euh, certes, vous savez que c'est pour euh, les dîners de la semaine, etc., mais c'est compliqué de savoir choisir les bons dosages, les bonnes quantités par rapport à, aux vrais besoins, etc. Donc, nous, Rue Tabago, c'est plutôt, le client exprime plutôt son besoin au lieu d'expliquer, d'exprimer ce qu'il veut acheter. C'est-à-dire que euh, je veux cuisiner un dîner équilibré pour la famille, je veux un repas rapide pour, pour le midi, j'organise un brunch avec euh, la famille, on est 5-6, on est végétarien, il y en a deux qui sont végétariens, deux qui sont omnivores. Donc, c'est prendre en compte l'ensemble de ces éléments-là et d'apporter une solution pour chaque besoin. Donc, euh, euh, c'est ça qu'on a appelé, nous, les courses alimentaires orientées usage client plutôt que orientées catalogue de produits avec des références, des kilos, etc. Donc, plus concrètement, euh, je vais vous présenter, il y a trois catégorie de produits, on va dire. Donc, il y a les repas cuisinés. C'est notre produit historique qui cible tout particulièrement le dîner car c'est le repas de la journée pour lequel nous avons généralement un peu plus de temps comparé au midi, etc. Donc, le principe est simple. Le client choisit ses recettes euh, toutes bio et reçoit à la maison une box avec des fiches recettes et tous les ingrédients pré-dosés pour les cuisiner. Donc, fini la corvée des courses, fini les recettes à trouver, euh, la question qu'est-ce qu'on mange ce soir, euh, et donc euh, la frustration euh, de l'ingrédient qui manque. Donc, on simplifie l'acte de cuisiner et, euh, pour répondre à un besoin qui est principalement euh, dans nos clients, c'est beaucoup beaucoup de familles euh, de vouloir cuisiner soi-même des repas pour sa famille équilibrés, bons, euh, euh, gourmands et surtout euh, sains euh, pour sa famille. Donc, euh, le deuxième pilier qui est tout récent. Donc, ça, on l'a lancé en juin, c'est les plats à réchauffer. Donc, c'est des plats tout près parce qu'on avait une demande, et ça, c'est un peu un produit lié au confinement parce qu'il euh, y a de plus en plus de télétravailleurs et, euh, et du coup qui se sont retrouvés chez eux à midi, mais qui avaient toujours l'envie de mieux manger, de manger bio, mais il n'y avait pas de solution parce que chacun là où il habite en fonction de là où il est, ben, il n'y a pas ces solutions qu'on peut retrouver quand on travaille, euh, quand on est euh, à, à l'entreprise. Généralement, l'entreprise est, est obligée de trouver une solution, ou bien généralement, c'est dans des quartiers où il y a des solutions. Mais sauf qu'avec le télétravail, bah, c'est devenu plus compliqué. Donc, on a travaillé avec, euh, sur une solution avec un, un partenaire et euh, on a lancé ça en juin. C'est déjà un succès parce que euh, 30% de nos clients actuellement prennent au moins un plat. On voudrait bien qu'ils prennent plus. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de travailler et d'améliorer. Mais pour un lancement récent et qu'on va en faire carrément un élément stratégique, c'est pour ça que l'idée, c'est euh, à terme euh, de pouvoir choisir des plats à réchauffer sans avoir besoin de prendre des kits à cuisiner. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir l'accès, au plat réchauffé, vous êtes obligé d'être client abonné sur les kits à cuisiner. Mais demain, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Les portes d'entrée pour le service rue Tabago, euh, bah, elle sera plus exclusivement euh, portée sur les repas à cuisiner. Donc ensuite, il bah, y a nos bonus euh, bah, en complément des, des repas. À, à cuisiner ou des repas déjà cuisinés, bah, y a, on a un kit pour le petit-déj classique, on a un kit pour le brunch qui d'ailleurs euh, marche très bien parce que c'est, on l'a pensé très différemment de ce qu'on connaît, c'est que chaque semaine il y a un nouveau pays ou une nouvelle région euh, euh, valorisée, donc on va avoir un brunch américain, la semaine d'après on va avoir un brunch maghrébin, une autre libanais, français, etc. Et chaque fois il y aura euh, une recette sucrée, une recette salée avec une boisson euh, qui va avec et donc c'est vraiment une invitation au voyage qui est du coup plus adapté au week-end contrairement au petit déj classique qu'on a pensé vraiment pour la semaine après il y a le panier de fruits, après il y a le vin qui est en accord mais vins avec les recettes de la semaine euh, donc voilà donc là avec tous ces produits là on a une solution pour chaque moment de consommation de la journée donc pour le midi pour le soir pour le petit déj en semaine le petit déj en week-end pour l'apéro pour le goûter avec les fruits et, euh, et l'idée c'est effectivement d'avoir une solution personnalisable parce que chacun de, chacune de ces offres-là, on peut choisir un nombre de personnes. Est-ce qu'on veut être végétarien, à base de poissons, à base de viande Tout est personnalisable et flexible et sans engagement. Et euh, sans avoir à, en cinq, cycliques vous avez vos courses de la semaine euh, alors qu'il en faut une trentaine euh, quand on fait ses courses de façon plus classique. Donc, tout est euh, dans une seule box livré chaque semaine parce que peut-être que je ne l'ai pas précisé, mais c'est une livraison hebdomadaire. Et l'ensemble des produits qu'on a fait, qu'on a choisi, bah, ils sont livrés une fois. Par semaine, partout en France, euh, y compris les petites communes, euh, et euh, vous n'avez pas à refaire des courses ou à repenser euh, aux produits euh, tout au long de la semaine. Il euh, y a également la livraison euh, et à domicile dans toute la France, comme j'ai dit, dans des solutions écologiques. Donc, euh, à Paris, par exemple, on travaille avec euh, des acteurs qui font une coopérative qui fait que du vélo cargo. En dehors de l'île de France, ben ça sera des euh, ChronoFresh, le seul transporteur national, euh, et avec une compensation carbone à 100%. Et, euh, et en région parisienne, on va travailler avec euh, plusieurs acteurs qui vont avoir des véhicules euh, réfrigérés électriques ou en, en gaz naturel de ville. Euh, L'abonnement est flexible, sans engagement. Vous pouvez suspendre euh, à tout moment, modifier le nombre de personnes, modifier l'adresse de livraison partout en France si vous partez en vacances. Tout est accessible en quelques clics, euh, avec zéro engagement, sans coût supplémentaire. Voilà, donc là, j'ai parlé un peu de notre produit, notre offre. Donc, maintenant, je vais parler un peu des chiffres. Peut-être que ça vous intéresse un peu plus euh, si, on se, si on est dans le prisme d'un investisseur. Donc, le euh, bah, côté chiffres, c'est très positif. Donc là, on parle du chiffre d'affaires. Donc, on voit la croissance qu'on a depuis le lancement de Rue Tabago. On fait quasiment fois deux d'une année à une autre. Et La tendance, elle se poursuit euh, sur 2021 euh, également. Notre panier moyen, il est au-dessus de la… Euh, il est au-dessus de la concurrence, on est à 82 euros du panier moyen, c'est un des paniers moyens dans la foodtech tech les plus élevés, euh, avec une marge sur coût variable euh, qui nous permet d'avoir un modèle pérenne. Et qu euh, il y a plein d'acteurs qui vendent à perte ou qui, qui ont des marges très très faibles, qui, ce qui nécessite de faire beaucoup plus de volume pour atteindre la rentabilité de l'entreprise. Nous, on est sur un modèle, euh, euh, un modèle plus, plus sain. Euh, ce qui nous permettra d'ailleurs dans nos projections, vous avez dû le voir dans, dans, dans le BP, si vous avez accès au dossier détaillé, on atteint la rentabilité courant l'année prochaine. Donc on voit un peu la tendance aussi en nombre de commandes. Donc ça, c'est le nombre de commandes par trimestre. Euh, donc euh, on voit, il y a une progression presque exponentielle. Et c'est pour j'ai mis ce graphe-là pour souligner l'impact le, le, du COVID parce qu'on nous demande tout, souvent et toujours euh, l'impact sur notre business. Ben, on voit que sur le T2 2020, un beau pic de, de commandes euh, Mais selon les spécialistes, cette, euh, le COVID a permis de gagner du temps au e-commerce euh, e alimentaire et on a gagné en, en six mois 3 ou 4 ou 5 ans de développement, et on est assez d'accord avec euh, ces études-là parce qu'on voit que dès 2021, la tendance continue. Donc, on voit quand on regarde nos volumes, là, le, sur le T4 euh, ou le T2, Et le T3, c'est normal, parce qu'en fait, on est l'été, et même pour l'été, vous comparez avec les T3 des années précédentes, vous verrez qu'il y a une très belle progression. Donc, on est vraiment sur une belle tendance et euh, qu'il a des niveaux bien plus importants que ce qu'on avait avant euh, le COVID, c'est-à-dire en 2019, par rapport au volume 2019. Donc voilà, ça c'est côté, côté chiffres. Je serai tout à l'heure pour répondre à vos questions si vous avez envie de plus de détails pour rentrer dans le modèle. Euh, donc nous pouvons dire qu'en 5 ans, nous avons fait la preuve du concept. Il existe bien un marché pour les courses alimentaires euh, orientées usage client, bio, engagé. Concernant la logistique, les process, le système d'information, nous avons bâti de, de bonnes bases. Il faudrait sûrement, ça ne peut pas très bien mesurer, mais on estime 3 à 5 ans un nouvel acteur pour se mettre à niveau. Et nous sommes dans un business qui, une fois la taille critique atteinte, peut générer vraiment beaucoup de cash, tout en ayant un impact positif, tangible et massif. Donc notre ambition pour demain, bah, c'est simple, on veut devenir la nouvelle norme pour notre clientèle cible. C'est qui cette clientèle cible euh, On a un peu analysé le, le marché. Euh, donc on peut l'analyser sur deux axes. Sur le, le est-ce qu'on est sur des solutions orientées produits ou orientées usage client Et est-ce qu'on est plus sur l'alimentation conventionnelle ou plutôt euh, engagé pour le bio et le développement durable. Donc, on trouve les acteurs euh, au champ, etc., en bas à gauche, les magasins spécialisés bio, que ce soit euh, off online, comme euh, la fourche, Horror Market, ou Biocop, Naturalia. Euh, après, pour toutes les solutions plutôt orientées à usage client, bah, on retrouve les Deliveroo, euh, Uber Eats, ou bien les Frishti, comme les Dark Kitchen, les qui Kitok, qui font des kits à cuisiner, ou Cisane, qui fait des plats prêts. En revanche, il n'y a aucun acteur, aujourd'hui, à part du tabago, qui soit à la fois orienté à usage client, orienté service et véritablement engagé pour la bio et le développement durable. Aujourd'hui, on est la seule boxe à cuisiner certifiée bio en France, euh, tout en étant euh, agréé ESUS. On est une entreprise solidaire d'utilité sociale également et euh, avec un vrai positionnement euh, euh, engagé là-dessus. Euh, du coup, ce marché-là, on l'a qualifié dans le business plan. Je ne vais pas vous, a, vous assommer ici avec le détail des calculs, mais en résumé, pour la France et Benelux, Peut-être que je n'ai pas parler de Benelux depuis tout à l'heure parce que euh, bah c'est bien d'en parler ici parce que dans notre projet, il fait partie de notre ambition. C'est dans les 18 mois, ouvrir le Benelux, donc euh, Pays-Bas, Belgique et, et Luxembourg parce que c'est un marché très porteur avec un pouvoir d'achat similaire à celui des, des Français et dans lequel la plupart des grands food tech sont déjà placés, notamment Hellofresh, euh, Kitok, etc. Et, euh, et sur lequel euh, y a, euh, la demande est forte avec une offre pas assez large et qu'on peut tout à fait avoir notre, notre place euh, dedans. Et euh, donc, on a, estimé, on a estimé ce marché-là à 1 milliard d'euros, ce qui est une niche parce que euh, sur le, le marché alimentaire, euh, sur ces territoires-là, on est à plus de 200 milliards d'euros. Là, on parle d'un milliard d'euros sur plus de 200 milliards. Donc, c'est vraiment très petit. Donc, on cible ces 355 euh, 000 foyers. Donc, c'est vraiment ceux qu'on pense qui seront faciles à, à convertir. Et du coup, sur ce marché-là, euh, bah, nous, on souhaite porter euh, prendre à 10%, 9 à 10% de la part du marché, ce qui nous fera 36 000 abonnés à fin 2026. Et cela permettra de générer 100 millions de chiffres d'affaires. Donc, cette ambition, elle est ancrée sur trois piliers. Donc, euh, d'abord, on est sur un marché euh, qui est en notre faveur, qui, qui tend vers plus de praticité et de naturalité. Sur le côté praticité, euh, ça a été quand même poussé c'est dommage de dire grâce au, au, au COVID, mais, mais ça a contribué beaucoup, ça on a gagné beaucoup d'années euh, parce que les gens maintenant, le digital est rentré dans les, dans les pratiques du consommateur, euh, la livraison à domicile, etc. Euh, la naturalité, on l'a vu aussi avec le COVID parce que euh, le bio s'est beaucoup développé et la tendance va continuer. Il y a aussi, deuxième pilier, c'est qu'on a une offre déjà élargie, c'est qu'on n'a pas, qu aujourd'hui, on n'est pas à l'étape, on l'était il y a 12 mois, mais toute 2021, on a beaucoup travaillé sur toutes nos offres. Donc, tous les bionus que vous avez vus, euh, ils ont été travaillés, soit ils sont complètement nouvelles comme le branche, le vin, euh, le plat express, soit des choses qui ont été remasterisées, retravaillées pour avoir une, une offre, un produit pour chaque moment de consommation. Et ensuite, le troisième pilier de cette ambition, elle est basée sur l'extension du service au Benelux. Le Benelux, c'est 50% de marché supplémentaire et donc sur lequel on a toute l'offre qui est déjà prête et euh, il faut juste faire le comment pour euh, l'attaquer et le faire euh, correctement. Donc voilà, ça c'est en termes euh, d'ambition. Euh, bah, pour atteindre ça, bah, il, faut, euh, il faut investir. Donc, il nous faut, un, il nous faut euh, 11 millions euh, d'euros, principalement en marketing et communication pour accélérer notre rythme d'acquisition client, dans la structuration des moyens humains avec une montée en séniorité de l'équipe, euh, pour l'ouverture de nouveaux sites de production, et de préparation et l'amélioration du site existant, euh, et dans l'IT pour conserver la longueur d'avance que nous avons euh, sur les outils front et back office. Donc, avec notre marge et notre BFR qui est négatif, on doit pouvoir financer la moitié de ce besoin-là, bah, il nous reste à financer l'autre moitié, c'est-à-dire 6 millions d'euros. Euh, ces 6 millions d'euros, il y a déjà 1 million qui est euh, quasi sécurisé, euh, si ce n'est pas sécurisé parce que euh, on, a, on a nos investisseurs historiques qui nous ont renouvelé leur confiance, donc c'est euh, Biocop, euh, Noves, c'est le front ESS de la Caisse des dépôts, et Quadia euh, qui ont mis, euh, ça fait deux semaines <rire> qu'on qu a eu ça, donc c'est une nouvelle assez récente, on a eu 800 000 euros de la part de nos investisseurs historiques. Avec l'ITA, on est sur des intentions assez fortes. On cherchait au départ entre 150 et 300. Euh, là, j'ai regardé hier, on est à déjà à 450 000 euros d'intention. Donc, c'est euh, super chouette. Donc, on, on aura facilement entre 400 et 500 euh, lors du passage de la collecte. Donc, on a déjà sécurisé quasiment 1 million euh, sur cette partie-là. Et bah, Du coup, le reste, on est en cours de levée de fonds auprès d'autres acteurs euh, du coup il y a pas mal de rendez-vous déjà bien avancés, on est assez confiant de pouvoir signer un deal euh, d'ici janvier au plus tard euh, et, euh, et l'objectif c'est de clôturer euh, courant le premier trimestre de 2022 où on cherche 4 millions d'euros avec des investisseurs d'impact euh, une fois qu'on a ça il euh, y a 1 million qu'on va chercher en dette bancaire que ça c'est, on va dire c'est assez facile parce qu'on va utiliser ce 1 million juste pour financer tout ce qui est matériel et les banques savent très bien faire ça, il leur faut juste des fonds propres et, euh, et ça on le finance facilement avec des credit buy Donc voilà pour ce qui se concerne la levée de fonds. Donc aujourd'hui, euh, le produit sur l'État, il concerne vraiment la partie verte. C'est vraiment ce, ce premier temps de, de la levée et qui est déjà euh, sécurisé en très grande partie par les investisseurs historiques. Euh, on va parler un peu d'impact. Euh, notre credo, c'est on, on ne change pas le monde, mais on agit ici et maintenant. Donc, c'est vraiment l'action et de montrer par des éléments très concrets qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Donc, on est d'abord une solution anti-gaspillage. En fait, l'anti-gaspillage, on n'en parle pas assez. Quand on parle de gaspillage, on va penser plutôt à des solutions comme To Go To Go, des choses qui sont en fin de chaîne. Alors que la meilleure façon de réduire le gaspillage, c'est vraiment en amont. Un Français, il gaspille en moyenne 20 kg de nourriture par an. Et c'est énorme. Euh, et en fait, c'est parce que c'est dû à une mauva un, un mauvais dimensionnement de ses besoins, parce que ce n'est pas parce qu'il veut gaspiller, euh, et on ne veut pas gaspiller volontairement, mais c'est juste une mauvaise gestion. Et c'est là où Rue Tabago, où les solutions en général, de, comme le VRAC d'ailleurs, c'est une logique plus ou moins, euh, le pré-dosage, répondent à ce problème-là. Il euh, y a aussi le, la question du. Il euh, euh, y a les produits bio. Donc en fait, on a fait le choix depuis le lancement de Rue d'être bio, d'être certifié, et de ne proposer que des produits sans aucun entrant de synthèse, euh, euh, et avoir des produits 100% bio euh, ou euh, pour mettre la santé et l'environnement au cœur de notre assiette. Ensuite, bah, c'est... Euh... <coughs> Pardon. En travaillant avec des acteurs de livraison et de logistique qui soient, soit, qui sont soit bah, qui utilisent des vélos comme à Paris et en milieu très proche, soit des véhicules électriques ou au gaz, soit avec des compensations de carbone, on cible le zéro impact carbone à terme avec notre solution, avec nos solutions logistiques. On a une gouvernance collaborative. Les salariés sont représentés aux instances de gouvernance. Euh, toute l'équipe a des BSPCE. Les BSPCE, c'est une sorte de stock option. Euh, donc, euh, même pour les salariés qui, qui, qui n'en demandent pas, qui ne sont pas familiarisés avec ce genre de, de process, ben, on le propose, on le pousse euh, pour eux, parce que pour nous, ça fait partie de la dernière tableau. Il faut que euh, le capital et le travail ne soient pas dissociés. Donc, ceux qui travaillent dans l'entreprise, euh, ben, il faut qu'ils puissent avoir accès, euh, un, pour un moyen ou un autre, au capital de l'entreprise et puissent en tirer les bénéfices, si les bénéfices il y a plus tard. Et en plus, on a euh, investi beaucoup dans la formation, dans le coaching. Donc, chaque salarié, pareil, il a un coach externe euh, qu'il voit euh, euh, régulièrement pour travailler sur euh, la, la, la confiance en soi, le leadership, euh, tout ce qui lui permettra de, de, de, de, de travailler de, dans les meilleures conditions et pour que le cadre de travail soit le plus épanouissant possible. Quoi. Et, euh, et en plus, on, on sait que nos produits bio, ben, c'est compliqué d'avoir, de les rendre accessibles à tout le monde parce que on ne peut pas agir sur toute la chaîne et on peut pas... Euh, le, le prix du bio aujourd'hui, il est cher est parce qu'il n'y a pas assez de, de terres agricoles. Je pense qu'au dernier chiffre, c'est entre 6 et 7 de terres seulement en France qui sont bio. Donc ce qui fait qu'il y a très peu d'offres pour beaucoup de demandes, ce qui fait que les prix sont chers. Et, euh, mais en attendant, on veut quand même avoir, euh, avoir un geste. C'est pour ça que nous, on constate que c'est timide, mais euh, il est quand même important de, de mentionner euh, où il y aura deux choses. C'est qu'en fait, nous, chaque semaine, il y en a entre 2 et 5 de nos volumes qui sont donnés à, à des épiceries solidaires et des, des associations d'aide alimentaire. Et en plus, on organise chaque année, d'ailleurs, ça vient d'être lancé, euh, ou ça va être lancé dans quelques jours, le, le Fair Friday, où on organise une collecte sur laquelle Rue Tabago abonde pour euh, transformer, c'est euh, une collecte citoyenne, pour transformer cette collecte-là avec l'abondement Rue Tabago en repas qu'on distribue tout au long de l'année à des personnes dans le besoin, et euh, principalement notre partenaire clé là-dessus, ils sont deux, c'est l'épicerie solidaire Aurore, euh, de l'association Aurore, et l'association La courte Échelle euh, Donc voilà qu ce que ce qui fait du choix, pour vous donner un chiffre, pour euh, que vous puissiez vous, vous projeter, c'est depuis le lancement du tabago euh, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'équivalent de 15 000 repas qui ont été donnés, offerts aux épiceries solidaires. Euh, on a aussi l'agrément Isus, donc on est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale, on est... Entre 1000 et 2000 entreprises seulement en France à l'avoir. C'est-à-dire que dans nos statuts, dans la façon, par exemple, on ne pourra jamais aller, euh, aller en bourse, il y a une règle pour la répartition de, des richesses, des salaires, euh, d'avoir un budget ad hoc dédié aux actions ESS, etc. Et on est en cours de certification Bicorp. Euh, donc euh, ça, ça se compte maintenant en jour ou en semaine, la certification, et on va avoir un très beau score, on communiquera quand ça sera officiel. Euh, mais voilà, donc comme ça, en fait, c'est important que ce qu'on fait avant, on n'avait pas cette démarche-là, c'est récent, toutes ces démarches, parce que euh, il suffit pas d'avoir de, des paroles et que même si on le fait pour nous, ben, on a compris que c'est important de le communiquer et de le faire certifier par des orgasmes, organ, organismes externes qui, euh, euh, qui ont d'autres, qui ont leurs euh, critères, etc. Et en plus, ils permettent, ça, de, ça rend la chose un peu plus ludique parce que, par exemple, pour euh, Bicorp, vu que c'est un score, ben, on a envie d'améliorer ce score-là, donc ça met dans une dynamique positive et euh, pour dire ok, on veut faire mieux, on veut aller encore plus loin, et c'est ce qu'on souhaite faire pour les années à venir là-dessus. Euh, donc, euh, pour conclure, je reprendrai quatre éléments clés à retenir de notre projet. Euh, en nous attaquant au gaspillage alimentaire et au mal mangé, nous avons un impact positif sur la santé, l'environnement, l'économie, lutter contre ces fléaux est la responsabilité de tous en fait, de nous, de, de nos clients et de vous, tous ceux qui souhaitent investir dans, dans le projet. Euh, nous avons livré. Nous aurons livré un euh, euh, million de repas en cinq ans et notre EBE sera positif au deuxième trimestre 2022, bah, comme je le disais tout à l'heure. Donc, la preuve du concept est faite. Donc, maintenant, on a la recette pour changer d'échelle. Euh, notre activité est très résiliente. On l'a vu avec euh, la période du confinement 2020 et toute la crise alimentaire, parce que nous répondons à un besoin, même si je n'aime pas beaucoup parler de, de termes, utiliser le terme essentiel, parce que du coup, on met euh, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, etc. Mais en tout cas, on répond à quelque chose de très primaire, on va dire. Euh, un besoin très primaire de l'homme qui est se nourrir. Euh, et enfin, on est sur un, un marché massif, notre offre est disruptive, elle est parfaitement alignée avec les tendances liées à la transition alimentaire, donc notre potentiel de croissance à moyen terme est donc énorme. Voilà, j'ai fini ma présentation, merci, et <rire> je suis à vous, donc je pense que j'ai Xavier va me tuer parce qu'il m'a dit qu il faut faire 10 minutes, donc j'ai mis 23, mais j'espère que ça a été utile et euh, qu'il y avait déjà des réponses à vos questions dans cette présentation, mais je suis à vous maintenant. Voilà. Bah, c'était c'était très intéressant, en tout cas, c'est très complet, donc euh, merci pour tout Younes. Alors, merci. on a déjà pas mal de questions, mais avant de les aborder, j'aimerais juste revenir sur les quatre raisons pour investir qui ont été identifiées par les analystes de l'ITA.co. Euh, du coup, c'est ces quatre raisons pour investir, en fait, c'est les points forts de cet investissement, donc de cette campagne. Alors, du coup, première raison pour investir, c'est la confiance et le réinvestissement des investisseurs historiques. Donc, Younes l'a mentionné tout à l'heure, mais voilà, c'est Biocop, euh, Quadia et Noves. Euh, donc, en fait, Rue Tabago ont été très forts, ils ont réussi, en fait, à, à, à s'entourer de façon efficace, euh, de conseillers, de ressources clés, et notamment, encore une fois, avec Biocop, qui est un partenaire clé, qui est à la fois fournisseur et investisseur. Alors deuxième raison pour investir, c'est le positionnement stratégique euh, puisqu'en fait c'est la seule offre alimentaire orientée client plutôt que produit et euh, du coup en fait ça permet de réduire la charge mentale et donc le verrou à la transition alimentaire. Troisième raison pour investir, c'est euh, le changement d'échelle et l'élargissement de l'offre produit de Ruitabago, euh, qui est en forte croissance et qui répond en fait à une tendance de marché de fond. Donc euh, la tendance de marché de fond, c'est l'alimentation biologique évidemment et la livraison de repas à domicile. Et du coup, dernière raison pour investir, euh, c'est la meilleure connaissance des déterminants de l'activité et de la rentabilité depuis le passage en modèle d'abonnement 2019. Donc euh, ces déterminants, c'est euh, les paniers moyens, euh, les taux de rétention et de fidélisation et les coûts d'acquisition client. Et du coup, ça peut faire la transition pour euh, euh, la première question, qui, qui est en fait la mienne. Hein, et puis euh, après, euh, je vous promets, on passe à vos questions. C'est la question qu'un client euh, m'a posée. Euh, il voulait savoir... Comment vous, comment vous vous situez par rapport à vos principaux, à vos principaux concurrents donc euh, concernant les KPIs clés de l'activité euh, bah, du coup voilà acquisition rétention panier moyen etc. Ok euh, là dessus euh, après ça dépend de qui en définit par euh, par euh, concurrent, parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir une offre assez large. Et du coup, si je parle des kits à cuisiner, donc les concurrents vont être Kitok, HelloFresh, etc. Si on parle de l'ensemble de notre solution, on a plusieurs concurrents directs ou indirects. Euh, concernant les quatre pièces, le panier moyen, on a le panier moyen le plus important parce que des acteurs, et c'est communiquer leurs chiffres, ils sont assez communiqués par exemple. HelloFresh, euh, on est sur des paniers moyens aux alentours de 60 euros. Chez nous, on est plutôt à 81. Euh, sur des acteurs un peu plus petits comme. Euh, ou euh, plutôt différent sur des dark, dark kitchen comme euh, Frishti et autres, on va être entre 20 et 30 euros. Donc, on est vraiment sur un panier moyen bien plus important euh, qui est aussi quand même poussé par le prix parce qu'on est un peu plus cher que la concurrence parce qu'on est sur un positionnement bio, euh, mais qui est aussi poussé par le fait qu'on n'est qu pas comme les autres avec l'ensemble de ces compléments qu'on peut rajouter euh, à son panier. Euh, pour la partie acquisition et euh, rétention, euh, la rétention, c'est assez intéressant. Je pense que vous pouvez le voir dans le, dans le deck. On est, je dirais, très proche c'est le modèle lui-même qui, qui a ses caractéristiques, c'est qu'on est sur un nouveau produit, donc qui suscite beaucoup de curiosité, donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour, euh, au début de, pour découvrir, mais qui se désabonnent très rapidement sans avoir vraiment de, de raison principale ou, ou d'insatisfaction. Mais c'est juste parce qu'on euh, n'est pas sur un produit que les gens connaissent à l'avance. Quand vous vous abonnez à un abonnement téléphonique, où il n'y a pas de surprise, vous savez à quoi vous attendre. Donc c'est plutôt le prix, plutôt des choses comme ça. Vous avez déjà les comparaisons sur Internet. Sur des services comme les nôtres, euh, il y a aussi, vu qu'on propose que via de l'abonnement, il y a plein de gens qui viennent juste tester pour voir un peu ce que c'est ce nouveau modèle, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que très vite, on atteint un plancher. Donc, à partir d'un certain nombre de commandes, euh, bah, il y a 14% qui restent avec nous tout le temps. Et indéfiniment, ça devient dans leurs habitudes. Et donc, pour la concurrence, pour faire la comparaison et répondre à la question, la concurrence, on, on se situe entre 9 et 15% chez la concurrence pour ce plancher-là. Donc, on est vraiment dans la fourchette haute euh, sur la rétention euh, long terme, nos abonnés. La, la dernière, le dernier point, vous avez parlé de l'acquisition. Ben, nos coûts d'acquisition, on l'a communiqué, ils sont de 130 euros. Ils sont aux alentours de, de le, le coût moyen de, de, de ce qui existe à la concurrence en termes de, de, de coûts d'acquisition. Donc, on n'est ni, euh, ni plus haut, ni plus bas. Voire, je dirais même, les grands, grands acteurs, ils doivent dépenser beaucoup parce qu'ils essaient de récupérer plus de marché, mais on est sur une, une moyenne en termes de coûts d'acquisition client avec l'avantage qu'on a, c'est qu'on veut qu'on a un meilleur panier moyen, on a une meilleure marge, on a une rétention à la fourchette haute, en vrai, notre LTV, la lifetime value, elle est plus intéressante. Donc, ça nous coûte le même prix pour acquérir un client, mais un client chez nous, il nous rapporte plus que chez la concurrence. Super. Euh, merci, Younes, pour, ces, euh, pour cette réponse très détaillée et très, très claire. Alors, du coup, pour la question suivante, je vais inviter Lucia, euh, et ça peut un peu faire euh, la transition, puisque du coup, on, on parlait notamment euh, de la tarification du positionnement tarifaire de, de Rue Tabago. Euh, alors je vais voir si euh, Lucia peut monter sur scène, ah j'ai l'impression que Lucia arrive, parfait. C'est toujours plus sympa, ça rajoute un peu de dynamisme. Et en plus c'est pas tous les jours qu'on peut changer en direct avec les, euh, avec les entrepreneurs euh, d'une entreprise qu'on finance, donc euh, c'est toujours très sympa. En fait, c'est marrant, euh, monter sur scène, c'est Oui, <rire> oui c'est le, le wording euh, de la <rire> Alors, ça devrait arriver très très vite, normalement. Voilà. Je ne sais pas si Lucia, ça fonctionne bien. N'hésitez pas à dire sur le chat si ça a bien fonctionné, ou si au contraire, vous ne souhaitez pas du tout monter sur scène, euh, ce qui est tout à fait euh, acceptable. Mais du coup, je peux répondre à, à Lucia si elle ne si souhaite pas. Alors... Effectivement, peut-être qu'il y a un tout petit souci technique, bon alors je vais poser directement la question. Euh, la question c'était, en fait il y avait deux questions, donc euh, très intéressant. Alors première question, comment vous allez maîtriser les coûts de matières premières en travaillant avec des produits bio, et surtout dans un contexte inflationniste Et ensuite, combien représentent vos coûts de livraison sur un panier de 60 euros euh, Pour les euh, coûts de matières premières, euh, comment on souhaite les maîtriser dans un contexte inflationniste bah, Je pense que sur... Euh, euh, on reste sur un niveau d'inflation qui reste euh, encore maîtrisable. Aujourd'hui, on n'a pas euh, identifié euh, une, une montée alarmante des, des coûts de nos achats, je parle surtout, et, euh, et, euh, et j'espère au contraire que les coûts euh, d'achat sur le bio, parce que je pense que l'inflation ne va pas toucher de la même façon de l'ensemble des produits, et euh, sur le bio, au vu des, il y, avait, il y a des promesses, il y a une tendance, il y a pas mal de choses qui font qu'on pense qu'on aura plus de terres agricoles, donc on aura plus d'offres sur le bio, ce qui permettra de réduire les coûts du bio. Donc euh, je ne pense pas que le, les prix du bio vont augmenter euh, à l'avenir parce qu'on n'a que des actions qui vont pousser à, à un peu euh, enlever cette pression qui est sur l'offre, sur, qui est, qui est euh, cette demande très très forte. Aujourd'hui, les agriculteurs bio, ils ont presque le problème inverse. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont très sollicités. Et, euh, et l'idée, c'est de vraiment proposer plus d'offres euh, là-dessus. Et donc, euh, voilà, donc c'est pas trop de, de points là-dessus. Et euh, en revanche, pour les coûts de livraison, pour avoir une idée, euh, la livraison représente chez nous, euh, ce n'est pas dépendant du prix. En fait, on paye le même prix de la livraison. C'est pour ça que nos prix sont euh, dégressifs, parce que plus vous prenez de repas, plus le prix, le coût du, du panier, les, le, le coût du, du repas est, est moins cher euh, parce que justement la livraison ne coûte pareil, que ce soit un panier de 60 euros ou un panier de, de 200 euros. C'est le même euh, coût de livraison pour nous euh, qui se situe entre, entre 10 et 18 euros en fonction de là où vous habitez. C'est à Paris, c'est en région parisienne, c'est en dehors. Donc ce qui représente, si on parle en pourcentage, il y a à peu près 20% de notre, de, notre, de notre coût, de notre vente, de notre chiffre d'affaires, va dans la livraison. Super, merci Younes pour, pour la réponse. Euh, alors, pour une prochaine question, je vais inviter Valérian. Voilà Valérian, si vous souhaitez euh, directement poser votre question à Younes, c'est le moment. Euh, et en attendant que vous acceptez l'invitation, je vais poser une question de Celia Cruz. J'ai vu qu'elle était déjà plus connectée, donc euh, peut-être que c'est pas la peine de l'inviter directement. Mais alors, Celia Cruz dit bravo pour le projet déjà, premièrement. Et euh, ensuite, quels sont les circuits d'approvisionnement de Rue Tabago euh, bah, on en a plusieurs parce que vu qu'on attaque tous les produits, euh, des épices, des légumes, de la viande, du poisson, etc., bah, on a un sourcing très différent en fonction, on a une stratégie d'achat différente en fonction de la catégorie de produits. Euh, donc, on va travailler avec des, euh, autant, euh, avec des, par exemple, Biocop, c'est un, un de nos actionnaires aussi, et avec lequel on, on, on achète les produits, euh, principalement les produits secs. Donc, il y en a, je dirais, une fourchette entre, entre, entre 15 et 30 de nos achats se font euh, de la centrale d'achat de Biocop, avec tout ce que vous connaissez du cahier Charles de charge de Biocoop qui est un des plus stricts sur le marché. Euh, du bio, on va travailler parfois avec euh, des coopératives pour des, euh, des fruits et légumes, parfois avec des marques, parce que par exemple, quand on va travailler avec des, des, euh, des marques connues, des pistes, bah, on va regarder des, des entreprises qui vont être plus... À, un peu plus important, mais on va du coup suivre qu'est-ce qu'ils apportent de plus que le label bio. Donc, ça sera, par exemple, est-ce qu'ils est qu font du commerce équitable, est-ce que l'engagement social de l'entreprise. Et dans tous nos fournisseurs, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça va suivre la charte et le cahier des charges de Biocop. Donc, c'est une convention, c'est un contrat presque avec, euh, c'est une convention de partenariat avec Biocop, euh, qui est qu'ils ont, un, ils nous valident l'ensemble de nos fournisseurs. Et c'est une demande de nous parce qu'en fait, ils ont une expertise beaucoup plus importante que la nôtre. Et donc, ils peuvent, pour chaque fournisseur, ils peuvent nous donner très vite euh, une qualification. Est-ce qu'ils respectent nos, euh, les engagements sociaux par rapport à un ensemble d'éléments et de critères Est-ce qu'il euh, y a quel actionnariat il a, parce qu'en fait, on s'interdit de travailler avec des gens qui ont un actionnariat, euh, qui soutiennent à côté de, de l'agriculture la, intensive, etc., mais aussi le bio. Donc, on essaie de travailler vraiment avec des acteurs qui vont au-delà du label bio, mais qui vont avoir un positionnement social, économique, etc., en accord et en phase avec nos valeurs. Et, euh, et donc, en amont, notre stratégie à achat, elle est vraiment calquée sur la stratégie Biocop, qui représente euh, aujourd'hui euh, une des stratégies d'achat la plus stricte et restrictive, dans le bon sens du terme, pour euh, l'approvisionnement bio. Super, Younes, merci pour ta réponse. Alors, du coup, je crois que Valérian est encore en cours de préparation, donc il va bientôt potentiellement arriver. Ouais, euh, ah, super. Bonsoir, bonjour, Valérian. Il attend. Euh, bonjour, Valérian. Bonjour, Younes. Euh, ma question, du coup, c'était euh, il y a une livraison hebdomadaire qui est proposée actuellement et on peut commander jusqu'à 5 repas. Euh, et euh, moi, je sais que je suis client et euh, je sais que des fois, euh, j'aimerais commander plus ou alors j'aimerais commander en deux fois parce que, euh, bah, tout ce qui est poisson et tout ça, ça a consommé dans les deux jours. C'est ce qui est indiqué sur les recettes. Euh, okay. et, euh, et du coup, il euh, bah, y, y a des jours où euh, on n'a pas de recettes. Et puis des fois, mmh. par exemple, je parle on a envie euh, de passer un week-end à la maison et de se faire euh, les quatre repas euh, euh, à cuisiner. Euh, donc du okay. coup, voilà, je voulais savoir pourquoi une seule euh, livraison abdo et si vous avez réfléchi à éventuellement proposer euh, deux. Euh, bah, super intéressant, effectivement, la, la notion des deux livraisons euh... Euh, J'avoue, on n'avait jamais pensé à la partie de livraison, mais je pense qu'il y a un grand intérêt là-dessus. En revanche, nous, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour donner un peu des éléments, euh, c'est que de passer aujourd'hui, notre capacité max, c'est ce que peut contenir un carton. Et donc, en gros, euh, la limite, c'est pour ça qu'on a mis 5 repas, par exemple. On n'est pas sur 6 repas. C'est pour ça qu'on n'adresse pas aujourd'hui les familles nombreuses qui dépassent quatre personnes. C'est tout simplement technique parce que ça ne rentre pas dans un carton et du coup, dans, les, dans le circuit logistique de nos partenaires, et ben, ça ne passe pas. Donc, déjà, on est en train d'étudier avec nos partenaires de livraison le multi carton donc voir si on livre deux cartons et c'est quoi les impacts sur le prix euh, et de pouvoir déjà couvrir plus de choses pour les, pour les produits qui vont avoir une, une date, une DLC plus importante et euh, effectivement, ça ne rapportera pas une réponse, d'ailleurs, pour le poisson. Pour faire deux livraisons sur la semaine, aujourd'hui, c'est vraiment tout est possible, la question, elle est tout est possible théoriquement, et la question chaque fois, c'est les contraintes logistiques par rapport au volume comme je vous montrais tout à l'heure, il y a une belle croissance en grossier, mais on n'est pas encore très grand. Ce qui fait qu'on va euh, éviter d'avoir beaucoup de solutions personnalisées. Donc on va essayer de faire chaque fois, on va essayer de, de, de uniformiser, d'harmoniser, euh, tout simplement pour mieux gérer. Euh, et après, c'est vraiment les volumes qui nous permettront de multiplier les jours de livraison, de, de, de personnaliser encore plus les recettes, d'augmenter les choix de recettes. Aujourd'hui, on a moyen... De faire plus que neuf recettes sur la semaine. Mais pareil, c'est une question logistique, technique, carton. Notre chaîne de prod, tout simplement, notre labo, il commence à devenir tout petit. D'ailleurs, on cherche un petit, un petit annonce. Si vous avez dans vos contacts les gens pour des pour des ateliers, on cherche en région parisienne un atelier de préparation de commande pour, pour y déménager à courant 2022. Donc, on commence à être un peu petit et, et on grossit vite. Et du coup, on a besoin de plus d'espace pour pouvoir apporter ces solutions-là de personnalisation, que ce soit plus de produits, plus de recettes, plus de choix et plus de créneaux de livraison. Donc C'est vraiment une question de temps, mais c'est intéressant de noter parce que j'avais par contre la question de plusieurs livraisons sur la semaine. Euh, je la trouve assez pertinente et intéressante et, euh, et je me la note pour moi pour, euh, pour la pousser un peu, juste la réflexion, savoir ce que ça impacte, etc. et combien de clients se retrouvent dans la même situation parce que c'est surtout aussi ça euh, pour voir si on peut imaginer quelque chose ou pas. Ça marche, très clair. mais Merci beaucoup. Et puis, ben, on vous souhaite de croître euh, jusqu'à la masse critique qui vous permettra de le ben, merci beaucoup et merci d'être client chez nous. C'est sympa de voir des clients qui sont engagés qui veulent aussi participer au projet au-delà du panier. C'est qu'il y a plus que vous vous sentez plus que client. Merci beaucoup Valérian pour la question. Merci Younes. Alors je vais inviter la prochaine personne. Euh, du coup, c'est Olivier euh, qui a posé une question très intéressante aussi. Et alors, le temps que Olivier accepte ou non de monter sur scène, euh, je vais faire un petit point sur les conditions de l'investissement. Alors, là, on est sur une obligation convertible avec un taux de 6% sur 6 ans et un remboursement infini. Et l'obligation pourrait être convertie en action en cas euh, d'opération, en cas en fait de levée de fonds en capital, sachant que cette levée de fonds en capital, elle est, euh, il y a déjà des discussions euh, et elle devrait se faire courant 2022. Voilà. Ah super, bonsoir Olivier, vous allez bien Oui, bonsoir, vous m'entendez là oui, bonsoir, très, très bien. oui, très bien. Bon ben, bonsoir euh, tout le monde. Oui, ben, alors moi je ne suis pas client parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de temps et faire le marché euh, est un plaisir. Donc euh, par contre quand on a un petit peu moins de temps, bah, je, on peut euh, avoir recours à, à vos solutions et particulièrement en temps de confinement. Et j'évoquais le, le chômage partiel qui a dégagé en tout cas dans, dans ma situation beaucoup de temps. Euh, avec moins de confinement et moins de chômage partiel, on revient à un mode de fonctionnement normal. Est-ce que vous ne craignez pas que la, le temps disponible s'amoindrisse euh, et que du coup, la demande en, en produits à cuisiner, elle également s'amoindrisse euh, euh, effectivement, c'est intéressant la question de ah, le post-Covid qu'on espère arriver bientôt. Donc, même si on dit que euh, ça permet de gagner du temps, ce n'est pas quelque chose qu'on qu aimerait que, que ça dure à titre personnel déjà parce que ce n'est pas une situation que, euh, que confortable pour personne. Et euh, en fait, euh, il y a deux choses. Je pense qu'il y a, il y a une, quand même une question d'habitude qui s'est qui changée chez plusieurs personnes parce qu'il y a plusieurs personnes, même avec le temps d'avant, ils n'osaient jamais tester des solutions digitales de livraison. En fait, avec le Covid, ça, ça les a permis de le tester et, euh, et du coup de découvrir que finalement euh, on peut apporter, ça peut apporter une réponse à certaines problématiques euh, euh, qui peuvent avoir. Donc, on pense qu'il y a vraiment quelque chose que sur l'adoption du digital euh, qui ne va pas revenir en arrière. C'est que parce que ça a permis de découvrir le digital livraison à plusieurs personnes et euh, même après le Covid, ça va rester. Et, et, et ça, c'est une conviction forte et qui est partagée aussi par quelques, plusieurs analystes. Euh, de presse spécialisée. Euh, en revanche, sur euh, la question de, du temps, je reste sur la question du temps. Rue Tabago ne répond pas juste à la problématique du manque de temps parce qu'on a beaucoup, notre clientèle type, on a beaucoup de, de familles. Il y a vraiment la, la charge mentale associée. Qu'est-ce que je mange aussi de euh, Il faut que je trouve une solution. mais Qu'est-ce que je mange d'équilibré, de sain euh, et euh, avec euh, euh, aujourd'hui euh, une complexité de se retrouver dans les rayons, de savoir est-ce que ce produit personne ne va se poser la question sur le, le fournisseur, et il manque de la transparence et même quand on a la transparence, on est quand même sur un modèle de distribution qui est très orienté, comme je disais dans ma présentation orienté produit catalogue donc ça convient très bien à ceux qui sont amateurs de ça, ben, comme vous, vous aimez faire le marché ou d'autres, il y en a plein en vrai euh, dans cette perspective là, c'est une chose, mais il y en a plein d'autres pour qui c'est une corvée les courses et du coup euh, indépendamment du temps euh, pas un, ils ne trouvent pas de plaisir à, à, à, faire, les, à faire leurs courses et, euh, et du coup Rue Tabago répond à cette, euh, à cette solution, apporte une réponse à cette corvée là et surtout répond à la, à la charge mentale de comment avoir, comment garantir un repas bon, équilibré, sain euh, à la tête pour moi et pour ma famille, il y a vraiment une préoccupation famille, d'ailleurs on le voit sur euh, la conversion vers le bio en général en France, euh, le passage vers le bio arrive souvent avec l'arrivée du premier enfant euh, donc, en fait, on a, il y a cette envie-là. Euh, il y a beaucoup de, de jeunes parents qui ont envie de mieux nourrir leurs enfants et du coup, par, par conséquent, ils changent même leurs habitudes à eux. Et du coup, ils cherchent des solutions euh, indépendamment du temps qui leur garantissent cette, euh, le fait de bien manger, de manger sain, de manger bio, tout en gardant le côté gourmand, etc. Et là, nos clients peuvent en témoigner. S'il y euh, en a ici, j'en ai vu euh, une autre cliente aussi qui témoignait de ça, c'est qu'en fait, on, a, on arrive à garantir des produits, des, des recettes très bonnes tout en étant équilibrées et saines et avec un sourcil de qualité. Quoi. Merci, ouais, merci. Excellente réponse, ouais. <rire> merci, ça fait <rire> bien. Merci. merci, merci Olivier. Merci Olivier. Merci Younes. Euh, alors je vais sortir légèrement de mon rôle de, de conseiller en investissement et de chargé de campagne puisque du coup je vais prendre le rôle de clients Rita puisque moi aussi j'ai déjà été client et euh, je confirme le, le, le côté vraiment euh, délicieux des recettes et, et, et le côté charge mentale qui, qui est vraiment euh, très sympathique, le fait de pouvoir rentrer chez soi et de ne pas en fait, pouvoir réfléchir à quest ce que je vais faire comme course et de directement cuisiner et de savoir qu'on va se régaler, c'est vrai que c'est euh, très soulageant euh, et un vrai plaisir. Voilà. Alors, maintenant que cette petite parenthèse est faite, je, le... <rire> je vais reprendre le rôle de <rire> Lita. Euh, et, et du coup, euh, je crois qu'on a fait... Ah, je crois qu'on a une dernière question de Vincent Chiry, je ne comprends pas la levée de fonds. Obligation convertible en 2022 versus... si. Alors, on va, on va inviter Vincent, euh, comme ça on va pouvoir hop éclaircir tout ça. Il reste aussi euh, Suzanne. Oui, alors Suzanne n'était euh, plus connectée, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas invitée, mais euh, peut-être que le temps que Vincent euh, accepte l'invitation, on peut aborder ce point-là, euh, okay. sachant que du coup, Suzanne, effectivement, euh, alors, dit qu'elle est une cliente très fidèle de Rue Tabago, euh, et que les recettes et produits sont top, au, au moins, euh, on voit que tout le monde dit ça, donc ça, ça doit être euh, ça doit être vrai quoi Ah, bah Vincent Chéri, bonsoir, on va okay. peut-être d'abord aborder votre point, alors. Bonjour, Vincent. Bonsoir. Tout euh, d'abord, merci pour cette euh, présentation. Merci. Euh, oui, je reviens donc sur le principe de la levée de fonds, je ne suis pas sûr de bien comprendre, puisque vous évoquez des obligations pardon, convertibles, euh, c'est ce qui apparaît dans le dossier de présentation sur votre site, euh, l'ITA. Et par ailleurs, vous proposez un taux de rémunération de 6% sur 6 ans. Donc, les obligations euh, ont oui. été converties. Alors. En fait, du coup, le taux d'intérêt, enfin les intérêts du coup seront versés si l'obligation n'est pas convertie en action. Du coup, en fait, effectivement, si en 2022, euh, l'opération en capital se réalise et que les obligations sont transformées en action, euh, du coup, les actions ne sont plus rémunérées avec des intérêts. En revanche, si les obligations ne sont pas transformées en actions et qu'elles restent des obligations sèches, dans ce cas-là, en fait, chaque année, vous allez percevoir les intérêts de 6%. Oui, voilà, Je, je... qu'il y a le côté, euh, peut-être qu'on peut le repréciser, c'est que euh, la conversion est à la main des les obligataires, et comme on a précisé, c'est une décision collégiale où il y a les deux tiers. Donc, par exemple, si tous les obligataires via l'ITA décident de ne pas convertir, même s'il y a une levée de fonds en 2022, et ben, si les deux tiers décident de ne pas convertir et de garder les obligations pour, pour toucher les intérêts pendant les six années, ben, ils ne convertiront pas et, ils, et les obligations resteront sous format d'obligation avec un taux d'intérêt de 6% pendant les 6 années à venir et une prime de non-conversion au bout de 6 ans, euh, une prime de 2%. Et en revanche, si les deux tiers décident de convertir, plus il y a une opération d'augmentation de, de capital, ce qui est fort probable, ce qui est prévu en tout cas, et dans ce cas-là, tout le monde convertit. Et dans ce cas-là, il n'y a pas, en effet, les, il y a pas d'intérêt parce que, sauf ceux de sur la période entre aujourd'hui, entre le moment d'investir et le moment de conversion. En revanche, il y a un avantage supplémentaire en cas de conversion, c'est qu'il y a une décote sur la valorisation. C'est-à-dire que quand vous convertissez, vous avez une décote de 7% sur la valorisation qui va être définie avec le prochain actionnaire. Voilà, sachant qu'en plus la décote pourrait être de... Enfin, sera de 10% si l'augmentation de capital se fait entre le 30 avril 2022 et le 31 décembre 2022. Et après le 31 décembre 2022, la décote serait de 15%. Et plus la levée de fonds tarde, plus la décote est plus importante. Quoi. Mais l'objectif euh, est de favoriser la conversion ou... Oui, l'objectif, c'est clairement de favoriser la conversion. Mais euh, vu que euh, euh, ça, on l'a fait en deux temps, et euh, bah, du coup, c'est, euh, c'est, euh, nous, on va de toute façon, euh, euh, une fois que la levée est faite et une fois que la levée est arrivée euh, en 2022, on va vous demander, on va suggérer, vous proposer pour l'intérêt de Tabago, c'est de convertir, et l'intérêt de l'actionnaire également, de convertir en, en, en action, mais on est complètement, euh, ça sera vraiment un choix, les obligataires, euh, aux deux tiers, et si les deux tiers souhaitent garder les intérêts, bah, très bien aussi, ça, c'est pas du tout, euh, c'est vraiment, euh, si on a fait ce choix-là, dans ce sens-là, c'est que les deux nous conviennent, nous, on, on recommande plutôt de la conversion, mais ça sera aux obligataires de décider. Bon, et dernier, dernier point, ensuite, euh, je Les obligataires concernés, donc, seront ceux concerné par la levée de fonds sur l'ITA ou il y a d'autres? On a fait deux actions. Donc, il y a des obligataires parce que les investisseurs historiques, c'est-à-dire Biocop, Noves et Quadia, ils ont déjà mis 800 000 euros qu'on vient d'avoir euh, euh, il, il y a deux semaines seulement de là. Et, euh, et donc, ils ont un contrat différent. C'est les mêmes conditions, exactement pareil, tout est pareil. Sauf que du coup, vous n'êtes pas obligé, euh, quand je parle des deux tiers des obligataires, c'est que les, obli les deux tiers des obligataires à Donc, euh, pour la décision de conversion, euh, chacun, en fait, il y a les, inv les investisseurs l'ITA l'État qui votent aux deux tiers pour décider de convertir ou pas. Et après, il y a euh, Biocop, et après, et Quadia. Chacun, il peut décider ou pas, sachant que normalement, euh, ils ont investi en OC pour, avec un objectif de conversion également. Mais ils peuvent, euh, au moment venu, ils ont tout à fait le choix de dire en euh, convertit ou en garde nos obligations pour toucher des intérêts pour ces années à venir. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour ta réponse. Ben, merci beaucoup. Merci, Vincent. Merci Vincent. Alors, petite euh, petite précision, du coup, puisque c'est une question qui, a, qui est arrivée sur le chat, euh, une question de Valérian. Il, dise, il disait qu'il n'y aurait du coup pas d'avantage fiscal de type IRPME sur la conversion en action, comme c'est le cas quand on souscrit directement en action. Et effectivement, c'est le cas, euh, il n'y aura pas de réduction de, de 25% du montant investi. Voilà, comme le disait Younes, et pour rappel, euh, l'avantage ici serait la, le, le fait de percevoir des intérêts, du coup, bah, déjà pendant la durée de détention de l'obligation, et ensuite la décote lors de la conversion en action, s'il y a conversion en action voilà Alors, là, deux je avantages crois... pour compenser, je ne sais pas si ça compense à 100% ou pas, mais en tout cas, c'est deux avantages qu'on a, qu'on n'a pas dans un système classique, c'est les... les intérêts et la décote sur la levée. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, du coup, on a fait le tour des questions. Il restait juste le point de Suzanne. Euh... Ouais, parce que c'est intéressant ouais. de montrer même ce qui ne va pas. Oui, bien <rire> sûr. Du coup, a... du coup, en fait, elle disait que j'ai lu le message comme quoi elle est très fidèle et, euh, et, les, et les recettes et les produits sont au top. Malheureusement, quand la livraison, euh, c'est peu fiable. Il euh, y avait des livraisons décalées. Donc, en effet, en fait, la livraison, c'est un sujet mais qui, du coup, pas du tout lié à... Que à Rue Tabago, c'est vraiment toutes les solutions. On travaille avec les mêmes partenaires. Euh, toutes les actions, ça, ça touche tout le marché français de la food tech ou de la livraison alimentaire. Et, et la livraison générale, ce n'est pas que alimentaire. On travaille avec peu d'acteurs. Et c'est un, un écosystème qui se développe sur lequel on a fait le choix aujourd'hui de ne pas encore internaliser parce que c'est complexe. Euh, c'est la seule action qu'on ne maîtrise pas. Donc, effectivement, parfois, on peut subir. Pour certaines régions, par contre, c'est très localisé. Par exemple, à Paris, on a, on a vraiment zéro souci. On travaille avec... Une société de livraison euh, au vélo cargo, qui ça, ça se passe très très bien. Euh, après, par région, bah, il y a des transporteurs différents. Et pour certaines régions, bah, en fait, on a des problèmes de fiabilité, mais qu'on est en train de travailler, c'est remonter. Et, euh, et notre prestataire, ils, ils sont au courant. et Ils mettent en place les actions, sauf que les actions, parfois, ça prend du temps. Euh, mais c'est un vrai sujet sur lequel on travaille et, euh, et sur lequel on a pour partager avec vous la stratégie qu'on essaie de mettre en place, pour certaines régions justement en dehors de l'île de France, ce qu'on souhaite faire, c'est de trouver des partenaires locaux, parce que là où ça se passe le mieux toujours, c'est quand de c'est des partenaires plus petits, donc travailler des partenaires locaux, et de faire plus une grosse livraison, de, par exemple, de Paris à, euh, à Lille, et à Lille, bah, avoir un partenaire local qui va faire le dispatch, euh, et du coup, améliorer la fiabilité là-dessus. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont en cours d'être travaillées, et, euh, et, euh, et c'est clairement une préoccupation pour nous, mais elle est vraiment globale sur tout le marché de la foodtech et, euh, et on, en tout cas on cherche des solutions pour que ça soit parfait sur toute la chaîne du service. Super Younes, merci pour le retour très très clair. Alors du coup on a fait le tour des questions, on va pouvoir clôturer l'événement. Euh, juste avant de terminer, pour information, si vous êtes arrivé en cours de route, cet événement sera, mis en, en, enfin, sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, le lien sera très prochainement partagé. Euh, voilà, Du coup, par rapport à la campagne, euh, bah, comme l'a dit Younes tout à l'heure, on, on a bien performé en termes d'intention d'investissement, puisqu'on a déjà 463 000 euros d'intention d'investissement, sur un objectif à 300 000 euros, un objectif minimum à 150 000 euros, et une capacité maximum de collecte de 500 000 euros. Euh, voilà. Alors le passage en collecte devrait se faire fin de semaine ou sinon début de semaine prochaine. Euh, on est en fait dans la finalisation des documents que vous connaissez déjà si vous êtes investisseur l'ITA, c'est-à-dire le dossier d'investissement et le document d'information réglementaire. Dans tous les cas, en tout cas, vous recevrez une communication par email pour vous informer du, du passage en collecte. Voilà. Peut-être un dernier mot pour clôturer l'événement, Younes bah, en tout cas, merci beaucoup pour, pour l'intérêt, pour les questions, etc. Parce que c'est chouette de voir que le projet mobilise toujours. C'est la quatrième fois qu'on fait une levée de fonds avec l'ITA et ça s'est se, ça toujours très bien passé. Donc, merci à l'ITA, merci à Xavier parce qu'on ne fait pas assez. Mais moi, j'ai envie de passer ce dernier moment à faire vraiment un remerciement à, plutôt à l'ITA qui a... Je pense qu'on est le premier ou le deuxième je sais pas, projet qui fait autant de, de, de, de, de levées chez l'ITA parce que du coup, ils nous ont toujours accompagnés, ils sont toujours là. Et euh, et, euh, et surtout, ça nous permet aussi. Nous, on aime beaucoup faire du crowdfunding parce que chaque fois, vous voyez bien que la levée, on essaie de chercher 6 millions, en réserve 500K max à l'ITA. Donc, c'est. Ce n'est pas la totalité, mais on aime bien, euh, même si à ce niveau de levée de fonds, parce que là, on est en, quand même en, en grosse série A ou petite série B, et euh, on ne fait pas d'habitude beaucoup de crowdfunding. Euh, mais nous, on aime bien avoir ce moment-là de connexion avec, euh, avec la société civile, avec les clients, avec les partenaires. Euh, et on a besoin de ça. On est en plus sur notre produit qui est un produit B2C, etc. Mais on veut que même pour nos levées de fonds, qu'il y ait cette connexion. Et moi, j'aime beaucoup la maintenir et elle sera toujours là dans notre stratégie. C'est toujours... Euh, réserver une part pour euh, les particuliers, pour la société civile. Euh, ça nous permet de, de communiquer sur nos chiffres, en toute transparence, de, de dévoiler les coulisses de dévoiler la, la, la machine financière là-dessus. Et ça nous protège nous-mêmes. Le fait d'être très transparent, bah, ça nous permet d'être plus exigeant avec nous-mêmes parce qu'on sait que tout sera vu, tout sera visible, tout sera public. On sait très bien que tous nos concurrents aussi se connectent, récupèrent nos dossiers. On est très à l'aise avec ça. Euh, et ça nous permet d'avoir ce moment de connexion, de, de transparence, de visibilité. Et c'est chouette. Donc, bah, merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à Lita. Et, euh, et hâte de, de vous voir bientôt dans les AG, etc., si vous participez à la campagne. Et, et je reste toujours disposé avec plaisir pour échanger. Si, si, euh, si quelqu'un est intéressé pour échanger et approfondir certains points, bah, c'est avec plaisir. Euh, Xavier vous donnera le contact et euh, avec plaisir pour organiser un moment. Oui, absolument. N'hésitez pas à nous contacter. Merci, euh, merci euh, Younes. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée. Merci. Bonne soirée.